Aujourd'hui, on parle de fellation et oui, vous avez bien entendu. Et vous vous dites peut-être que je vais vous donner des conseils ou des astuces pour avoir des meilleures techniques et alors, mais pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout et pas du tout à un point. Et c'est vraiment le contraire et c'est justement ça qui est tellement, tellement, tellement important. On a tendance à tellement se prendre la tête avec comment est-ce qu'il faut faire, avec une certaine technique, avec essayer de faire bien. Et le problème, c'est que plus on essaye de faire bien, mais qu'est-ce qui se passe On est dans notre tête. On est en train de réfléchir à qu'est-ce que l'autre veut Qu'est-ce que l'autre attend de moi Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Qu'est-ce qui va être mieux Qu'est-ce qui va le faire jouir le plus vite euh, Qu'est-ce que j'ai vu dans le porno qu'il faudrait que je reproduise pour parce que c'est comme ça qu'on fait plutôt que... Qu'est-ce qui se passe dans mon corps De quoi est-ce que moi j'ai envie Et j'ai envie de vous proposer de renverser l'idée, de plutôt qu'une fellation ou un cunni, que c'est la même chose, que du sexe oral, plutôt que le faire pour lui faire plaisir. Je le fais pour me faire plaisir. Je le fais parce que c'est bon dans mon corps. Je le fais parce que, euh, que j'écoute ce dont mon corps a envie et besoin plutôt que d'essayer de faire jouir l'autre, parce que du coup, du coup on n'est pas du tout concentré sur nos corps. Et à partir du moment où on se met à rentrer dans une question de c'est quoi la technique, c'est quoi la manière de bien faire, on n'est plus vraiment présent dans le moment. Et, et on prend pas vraiment plaisir à ce qu'on fait non plus. Je reçois plein de personnes qui me disent, oh la fellation, j'aime pas tellement, parce que ça fait mal à la mâchoire, c'est un moment, pff, avoir la bouche ouverte comme ça. Et ma réponse, c'est si ça fait mal à la mâchoire, si il y a quelque chose de désagréable dans notre corps, c'est qu'on n'est pas du tout en train de le faire pour nous faire plaisir. C'est qu'on le fait parce qu'on se sent obligé de continuer. -à, à partir du moment où on fait quelque chose qui est désagréable pour notre physiologie, c'est qu'on ne le fait pas du tout pour nous. Et c'est que du coup, on est dans une dynamique de performance. Et donc mon invitation, c'est de sortir de tout ça. Et de se poser la question, de quoi est-ce que mon corps a envie maintenant Plutôt que de faire des mouvements un peu répétitifs, de plus en plus vite, de plus en plus fort, comme on a vu dans le porno, de dire, Mais en fait peut-être que je peux juste embrasser là, peut-être que je peux presser ma joue, et peut-être que je peux sentir, peut-être que je peux lécher, et peut-être qu'on euh, peut faire des petits bisous tout du long, peut-être qu'on peut jouer avec différents endroits, alterner, Écoutez, ce dont notre corps a envie plutôt que d'essayer de suivre une espèce de formule, genre c'est à ça que ça ressemble une fellation, du coup, tac, je coche, je coche la case, je fais mon job, mais du coup, bah comme je n'ai pas vraiment pris plaisir, je ne vais pas vraiment avoir envie de le refaire rapidement. Et ça, c'est une dynamique dans laquelle bah, de nombreuses, nombreuses personnes sont, et c'est tellement dommage et c'est tellement dommageable pour notre vie intime. Ah, voilà, c'était mon petit coup de gueule sur cette idée d'essayer de faire bien, d'essayer de trouver la bonne technique. C'est Non, c'est pas ça. On se concentre sur ce qui se passe pour nous, on s'écoute. On s'autorise à ne pas faire ce qu'on pense que l'autre attend de nous, et plutôt faire ce qui est vraiment bon. Si vous avez envie d'aller plus loin, parce que s'autoriser à faire ce qui est bon pour nous et pas le script, ça demande une sacrée déconstruction. Une déconstruction de nos croyances, une déconstruction de nos attentes, ça demande d'apprendre à communiquer. Parce que si on a toujours fait une fellation de la même manière, de manière un peu mécanique juste pour satisfaire l'autre et que d'un coup on se met à changer la manière dont on fait, peut-être que ça va surprendre notre partenaire, peut-être qu'on a besoin de se remettre sur le même niveau, peut-être qu'on a besoin de parler. De pourquoi est-ce qu'on fait les choses Et comment est-ce qu'on les fait Et comment est-ce qu'on pourrait les faire pour que ce soit plus riche pour nous deux Et tout ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement en ligne. Euh, et je vous parle de tout ça dans mon e-book et dans un webinaire qui est gratuit. Je vous invite à télécharger l'e-book. Et l'invitation pour le webinaire est dedans, juste en dessous, dans le lien de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est une super manière de me soutenir et c'est aussi une manière d'être sûr de ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà, vous savez tout. J'ai hâte de vous retrouver dans des prochaines vidéos. Si vous avez des choses dont vous avez envie que je parle, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur, dans les commentaires sur YouTube ou sur Instagram. Je suis hyper dispo. Je vous retrouve très très bientôt.